Oh, mais on est tous là, hein? <laughs> Ah oh bah génial hein <rire> Et il se passe <rire> Quoi ce début Qu'est-ce que c'est que ce début <rire> Qu'est-ce que c'est que ce début <rire> Qu Non, tu vas mourir de décès! Oh. Je sais pas où il emmène. Je prends le risque. Hein. Je suis pas remarqué, regardez, j'ai un pull. Euh, forme bambou. On va prendre à faire un bon achi parmentier avec les Earthfiles. C'est parti pour. La cachette incroyable! <rire> En JDR, je prendrais une campagne à 2 MJ, avec un ami. Des conseils pour la planification de ce genre de choses Euh, ouais. Euh, vraiment, beaucoup de coordination, mais surtout, euh, beaucoup de, de... Ok, de travail. Complémentaire. Ok, c'est Je <rire> vais tomber quand même, caca pas... Oh oh là là, oh Allez. Coup de poker. Coup de poker. <rire> très bien. Euh, pour être à 2MJ, vraiment beaucoup se coordonner, mais surtout faire ça avec quelqu'un que tu connais, et euh, très important. Et avoir un délai sur chaque scène que vous vous accordez. J'avais pas... Euh, la planification passe par le fait de... Et voilà Pas juste de timer, mais de donner un nombre de minutes que vous êtes prêt à vous accorder sur chaque scène. Hein. En disant genre... Euh, Je sais pas... Euh, cette scène là, on se donne 30 minutes, etc. Ça c'est pour faire du parti de jeu de rôle à 2 MJ. Moi j'ai déjà organisé des parties de jeux de rôle jusqu'à 4 MJ. Où je les ai organisées et ça s'est passé genre euh, très bien quoi. Pourquoi tout le monde meurt Pourquoi tout le monde fait ça Pourtant notre totem là. Hyper stylax. pense là on a 3. 3 gênés. Ok, très bien ça. 3 MJ Néo. Stylé. Chaque coup. Quatre trucs oui, quand même. Ouais, c'était pour un jeu. Ah. Maman, tu sais quoi ah. je, te, je te soigne, hein, Tazé euh. Voilà. Ah, là, là. Ah, ok, j'espère qu'il y a un moteur qui va se faire. <rire> T'es une grenelle. Youpi matin. Youpi, il y a des gens, mais il y a pas les gens en hein. Je vais finir par croire qu'il y a des gens qui ont. qui sont avant 2019. Euh... J'ai fait avec un autre MJ pourrais-je HDR. C'est passé comment J'ai pas compris la question. Alors là, je vais réparer le moteur. Ici, utiliser l'aura de... du totem. Le Laserface a l'air d'être un poil dans la galère. Avec un début mais incroyable. Et des joueurs <rire> en panique <rire> Ah il va tomber la bague, non Un truc comme ça hein J'espère qu'il y a deux moteurs dans le même temps qui va être faits. Il y a des chances hein à ce stade-là. C'est lui, le logeur. J'enlève le matin. Ça dépend. Pour quel type de matin tu te dis -tu Oh oh! Allez, ouais, salut. Hein. Merci beaucoup d'être passé. Hein. Très bien. Dernier moteur qui va être fait dans quelques secondes. Et voilà Allez, bisous Parapara, non, il n'y a pas Noël. S'il y a Noël, il leur aurait donné un coup normal. Non. C'est pas moi. C'est pas moi Ouvre la porte Ouvre la porte, je veux sortir J'ai réussi à sortir Ah vrai que ce serait génial. Bah ouais, mais il faudrait que quelqu'un... Ouvre la... Ah oh, non. Et... <rire> il faudrait que quelqu'un ouvre la porte. Fâche, il coincé dans un bonhomme de neige Ah mais non, mais c'est la porte qui est coincée tout court S'il vous plaît Au secours Au <rire> secours Oh Non, je sais pas où c'est Aïe, je Au secours Schnell Schnell, oh non, est-ce que Est-ce que le net, ça marche ici <rire> Est-ce que... Est-ce que... Ouais, vas-y, fais un truc. Est-ce que ça me protège du OED Je suis pas sûr ça me protège une OED. Je... Je, suis protège, une OED. <rire> Je suis pas sûr. Au secours Au secours C'est <rire> <Tais> moi <rire> Il a pas non. Oui, ça va. Non, mais ouvre Ouvre, cours de mime Mais. Fais un truc, s'il te plaît. Ouvre Merci Non, il me. Oh non Il me voit 10 blocs Oh non Lâche-moi <rire> Lâche-moi Lâche J'aurai cette porte de sortie <rire> <J 'moi> <rire> Mais c'est pas vrai Schnell Au secours Je <rire> suis bodyblock par David. Fais pas ça Fais pas ça Tu vas le regretter toute ta vie Oh...